Faut pas parler de vélo. <rire> Ça ressemble à un vélo, où il y a des roues comme un vélo, des freins comme un vélo, un cadre comme un vélo, mais c'est pas un vélo. Alors ici c'est le magasin vélo Electro qui est rue Saint-Georges à Paris 9e. Ça fait 10 ans aussi qu'on est spécialisé notamment dans le vélo assistance électrique de, de, de ville et aussi quelques vélos classiques. On fait également de la location et de la réparation de toutes marques. Il faut faire une démarche de, de, de carte grise, mais qu'on appelle aujourd'hui certificat d'immatriculation parce que en fait, c'est considéré comme un 49 cm3 du point de vue de la loi et euh, il faut donc aller en préfecture pour faire cette demande de certificat d'immatriculation. Pour se simplifier la vie, on peut aussi passer par un site spécialisé comme France Plaque qui se charge de toutes les démarches et évite l'attente en préfecture. Le quitus fiscal sert à être en règle avec la TVA puisque comme c'est acheté hors taxe, il faut donc qu'on puisse justifier auprès de la préfecture de police qu'on ait bien acquitté la TVA et donc il faut la régler d'avance, notamment cette TVA auprès du service des impôts. Donc déjà, ça c'est la, euh, la première aventure, <rire> aller au service des impôts et des entreprises. Un justificatif d'identité de, de l'acheteur justificatif de domicile, la procuration du particulier pour le revendeur, la déclaration de cession du véhicule. Alors ça peut paraître étrange parce que normalement on fait ça pour les véhicules d'occasion, mais là comme c'est un véhicule neuf, jamais immatriculé, acquis à l'étranger, hop, déclaration de cession, signée conjointement par le revendeur et l'acheteur, le papier de demande d'immatriculation, le quitus fiscal, la facture d'achat du fournisseur, donc, Gazelle en l'occurrence, euh, la facture du client avec les mentions spécifiques et la déclaration de conformité originale et sécurisée euh, pour euh, enfin du, du vélo Gazelle en question. En transparence, il y a le logo de Gazelle qui apparaît. Donc, dans le cadre de la Citizen, on reconnaît que c'est un cyclo, les petits réflecteurs, les lumières. Qui reste allumé à l'avant et à l'arrière. Quand on appuie sur le frein, que ce soit l'avant ou l'arrière, il y a le feu stop, le support de plaque qui est rétroéclairé, des freins hydrauliques qui sont plus puissants que la moyenne, le rétroviseur, comme tout cyclomoteur, la béquille rétractable. Sur la partie plus électrique, on est sur un moteur qui fait non pas 250 watts mais 350 watts. C'est-à-dire une assistance qui va se couper non pas à 25 km h mais à 45 km h Des jantes profilées aussi, pour un peu plus de rigidité. C'est vrai que c'est un vélo qui, euh, en comparaison d'autres modèles, est finalement euh, assez léger. On est aux alentours de 22 kg, et en plus, euh, et en plus hyper nerveux.